Je coup il était full foutu sur ta gueule donc... Ah non l'avion Pourquoi il y a déjà un avion Non C'est trop tôt Oh putain Ah là c'était ma gueule Sérieux Oh putain pourtant tu sais t'as deux fois plus de blindage que moi avec ton absence de blindage <rire> Ah bah là c'est ma gueule Mais t'as encore vie. Oh il m'a raté comme une merde il m'a fait qu'un instant Non mais je vais faire une dernière passe non, non, c'est bon. J'ai assez pris. Regarde, je suis mort. Non, non, je suis mort. Oh là là. Oh, je, je... comment je suis mort? Oh! <rire> Il est tombé. Il est tombé. Ah oh, merci, mon dieu, cet homme est tombé.